Salut la Pixie Army J'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va super, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui est un grand classique de la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un haul, euh, vous allez le voir qui n'est pas si énorme que ça. Je pense qu'on peut m'applaudir mais bon, euh, avec les années j'apprends à être plus sage, à faire plus attention à mes achats. Alors vous allez le voir, il y a des pièces qui sont plus chères que d'autres, il y a des choses euh, qui m'ont été offertes mais j'en parlerai après. Et surtout... Par rapport à la vidéo que je vous ai tournée euh, au mois d'octobre, c'est quand même important de le préciser, euh, ce sont des achats qui ont été faits euh, sur de longs mois, et bien évidemment, euh, bah, sur la période sur laquelle j'ai pas travaillé, bah, j'ai pas dépensé mes sous parce que je n'en avais pas <rire> Bref, cette vidéo est en partenariat avec Ana Luisa, dont je porte le bijou juste ici. Donc Ana Luisa, c'est une marque de bijoux que j'adore, avec qui je suis en partenariat depuis plusieurs années, qui propose des bijoux qui sont très jolis, assez fins, euh, de grande qualité... Et honnêtement, ils bougent pas avec le temps, bref, j'en suis hyper heureuse, donc je suis contente de vous en parler cette année, encore une fois, à l'occasion des fêtes de fin d'année. S'ils m'ont contacté, c'est parce qu'à l'occasion du Black Friday, ils font une grosse promo, donc avec un bijou acheté, vous avez le deuxième à moins 60%, ce qui peut être utile pour les cadeaux de fêtes de fin d'année. Et ils m'ont envoyé plusieurs pièces... Donc le premier bijou que je porte qui est juste ici et que je vais vous mettre bien évidemment en close-up parce que sinon vous le verrez pas bien. Donc c'est un bijou avec un soleil et il m'a immédiatement rappelé réponse. Je trouve que le design est assez simple mais finalement fait tout son effet. Donc avec une petite tenue violette ou rose comme je peux le porter, bah ça rend super bien. Et euh, bah c'est un peu mignon quand même, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai été conquise. Et j'ai également choisi un autre collier. Il faut que je le retrouve parce que comme vous pouvez le voir, bah du coup il y a plusieurs boîtes pour une raison très simple parce que vous allez avoir un concours la Pixie Army, euh, alors ça se passera directement sur mon compte Instagram, donc je vous invite à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà fait, et vous allez pouvoir remporter ce collier-ci ainsi qu'un autre. Donc le deuxième collier que j'ai à vous présenter c'est celui-là, donc vous ne me verrez pas avec parce qu'il est en deux exemplaires, et les deux exemplaires sont pour vous, mais comme vous pouvez le voir il est assez fin et il a juste une petite étoile, et euh, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais cette étoile, moi, elle me rappelle vraiment l'univers de Peter Pan. Je trouve que c'est un rappel assez subtil. C'est un collier qui est vraiment tout en finesse, mais qui rend vraiment très très bien. Et le troisième pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. D'ailleurs, j'adore leurs petites pochettes de présentation. Ils ont refait le packaging et elles sont vraiment pratiques. Je les utilise tout le temps moi pour déplacer mes bijoux et pas les perdre. Donc le troisième bijou c'est un collier, encore une fois parce que bah, c'est ce que je porte le plus je pense avec les boucles d'oreilles. Mais c'est un collier doré avec une rose un peu en acre. Et ça m'a rappelé Belle de la Belle et la Bête. Je pense aussi que le design rappelle un peu le miroir de la Bête. Et c'est tout bête, mais je trouve que les bijoux, c'est vraiment une bonne façon d'accessoiriser des Disney Bound et de rajouter une petite touche qui rappelle le personnage. Et les bijoux d'Anna Louisa collent vraiment bien. Donc je vous mettrai en barre d'infos bah, les références de mes produits, ainsi que la promotion si ça peut vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas, ils livrent en France, les prix sont en euros. Et franchement, pour utiliser les produits très régulièrement depuis plusieurs années, ça bouge pas, que ce soit les bouts d'oreilles, les colliers, les bagues. Bref, euh, franchement c'est une marque que je vous recommande à 100% la Pixie Army donc n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos, déjà vous serez dirigé directement et comme ça vous pourrez bénéficier de cette réduction. On va enchaîner avec un premier achat parce que bah, il faut bien qu'on y passe alors je vous le montre et ensuite je remets mon micro dessus parce que bah, ça m'aide à surélever un petit peu <rire> le micro pour pouvoir vous parler et être sûr d'avoir un bon son. L'achat que je voulais vous présenter du coup vient de chez Shop Disney, alors Shop Disney c'est tout ou rien, c'est à dire que soit tous les produits me plaisent et j'ai envie de faire des commandes qui coûtent hyper cher, soit j'ai rien envie d'acheter et là ils ont fait une collection sur l'univers de Phantom Manor Haunted Mansion et j'ai été obligée de craquer sur un objet qui est celui-ci là comme ça vous allez pas y voir grand chose mais en fait c'est un puzzle inspiré des quatre tableaux qu'on retrouve dans la stretch room de Haunted Mansion et je l'ai trouvé vraiment très très chouette ça a occupé plusieurs de mes journées parce qu'honnêtement ils sont pas simples. Je vais vous les montrer directement affichés puisque je les ai mis dans ma décoration d'Halloween. Petit tips et je vous le mettrai également en barre d'infos si ça peut vous intéresser. J'ai acheté des cadres en fait euh, sur mesure on peut dire ça comme ça sur Amazon qui ont les bonnes dimensions du coup et franchement j'ai été super contente parce que pour moi les cadres c'est super cher quand c'est sur mesure. Je crois qu'il manque un centimètre mais franchement bah, ça colle vraiment bien et ils étaient pas très chers donc si jamais vous craquez il est vraiment pas simple. Ce sont quatre euh, petits puzzles individuels mais honnêtement euh, sur le fond il y a beaucoup de pièces qui se ressemblent énormément donc je vous conseille de le faire à la lumière du jour et euh, si jamais vous voulez le faire éventuellement avec des enfants, euh, n'hésitez pas euh, à prendre le temps parce que franchement c'est pas facile, moi j'y ai passé à peu près une journée complète sur chaque puzzle euh, en sachant que j'étais à fond pendant mon arrêt donc ça m'a bien occupé et ça coûtait 20 euros donc je sais pas s'ils sont encore en stock au moment où je tourne la vidéo mais si jamais vous craquez pour ce genre de produit foncé parce qu'au final bah, c'est une jolie petite Petite touche sur Phantom Manor ou Wanted Mansion et en plus de ça bah ça reste quand même pas trop cher pour du produit Disney et ça on valide. Alors vous allez le voir il y a quelques petits craquages par-ci par-là mais là où j'ai finalement le plus craqué c'est chez Disneyland Paris et ça faisait un moment quand même que j'avais pas fait d'achat chez eux, bon à part <rire> la maison là-haut parce que bah, vous vous en souvenez c'était un gros craquage que j'avais fait à la réouverture mais sinon en dehors de ça je m'étais plutôt bien tenue et en fait j'ai craqué sur 3-4 trucs parce que euh, le merchandising de Disney a fait vraiment fort. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Première chose que je vais vous montrer, c'est euh, le nouveauté qu'ils ont lancé du coup à Disneyland Paris. Alors... Euh je n'ai plus le prix parce que eh bien, je l'ai bu depuis mais c'est bien comme ça je peux vous faire un retour sur le thé moi personnellement je l'ai acheté à la boutique euh, Lily qui est du coup sur Main Street là où vous retrouvez toute la vaisselle je pense que si vous allez un minimum à distance de Paris vous voyez immédiatement de quelle boutique je parle donc ils avaient trois variétés, une thé noire une qui doit être fruit rouge et une à la menthe alors au niveau du thé à la menthe c'est le packaging que j'aimais le moins mais c'est celui que je bois le plus donc du coup bah, j'ai fini par prendre cette boîte-ci, il euh, y a quand même pas mal d'utilisation donc c'est du thé en Vrac. honnêtement il sent super bon au niveau du goût il est sympa mais c'est pas non plus le thé de l'année mais ça se boit et c'est un joli cadeau je trouve à offrir et il a l'air quand même de tenir assez longtemps parce que là je dirais qu'on a dû se faire environ 10 thés avec et il reste facilement les trois quarts de la boîte. Donc si vous voulez faire un cadeau, c'est assez chouette. Et finalement, assez original de la part de Disneyland Paris. Donc franchement, je valide à 100%. Avant de parler des deux produits de Noël que j'ai achetés, je vais vous parler du coup un peu d'Halloween, entre guillemets, avec ce bougeoir-ci qui vient du coup de Disneyland Paris également. Et alors, ce bougeoir, franchement, ça a été la révélation pour moi et pour Xavier, qui ne l'a pas acheté d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Ce bougeoir m'a coûté... 15,99€ il est vendu à 20€ sur le parc et comme vous pouvez le voir c'est une pièce qui est assez grande donc ça valait vraiment la peine donc j'en ai acheté deux. Honnêtement la figurine est vraiment qualitative, les détails sont soignés et bien faits du coup si jamais vous êtes fan de Jack je vous le recommande à 100%. Ma seule petite déception c'est que j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait un Sally pour aller avec, parce qu'on n'a pas assez de merchandising sur elle, malheureusement, et ça aurait vraiment rendu bien d'avoir le duo, mais honnêtement, rien que les deux Jack Skellington, et surtout à ce prix-là, franchement, j'étais mais aux anges. Bon, et du coup, mes deux derniers achats, comme je le disais, sont euh, sur la collection de Noël. Alors, tous les ans, il n'y a pas une année où je craque pas sur des produits de Noël <rire> Et cette année, donc j'ai craqué sur deux boules. Alors par contre Disney, euh, franchement le prix des boules c'est de pire en pire. Hein. Donc celle-là elle est toute basique. Il faut savoir que moi mes, mes teintes de sapin c'est vraiment tout ce qui va être doré, bois, blanc. Et peut-être un peu de rouge et un peu de vert mais vraiment très très léger pour faire jouer ancien. Mais alors le doré c'est vraiment ce que j'aime le plus et Tonton Pixie aussi. Donc j'ai acheté du coup cette boule de Noël avec des étoiles de Mickey. Euh, qui est basique finalement mais que je trouvais vraiment très jolie. Et pour le prix, du coup, parce que bah, j'ai gardé l'emballage pour celle-là, elle m'a coûté 8 euros. Donc celle-là, on va dire que c'est les prix assez classiques de Disneyland Paris. Pas de grande surprise. Par contre, celle-là, <rire> c'est beaucoup plus cher. Alors, euh, c'est une boule à neige euh, de Sven avec Olaf. Et j'ai bien aimé, du coup, euh, bah, le côté tau, mais également le, le sapin qui est à l'intérieur. Et en fait, elle est lumineuse, euh, cette boule de Noël. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, on est d'accord. Même si ça fait quand même un joli effet dans le sapin. Et alors, celle-là... Faut savoir que je l'ai acheté j'avais pas remarqué qu'elle était lumineuse par contre le prix c'est 16 euros et je trouve que 16 euros bah, on commence à s'aligner du coup euh, sur les prix des boules de noël qu'on retrouve à shop disney qui sont très chers mais j'ai explosé clairement mon budget pour les boules de noël 2021 donc euh, je me suis arrêtée là alors les prochaines choses que je vais vous montrer alors je pense que ça n'intéressera pas tout le monde euh, mais il faut que je vous partage ça, la Pixie Army. En fait, il y a la marque Beauty Bay qui m'a envoyé sa collection Disney. Donc Beauty Bay, c'est une marque de maquillage. C'est une marque que j'utilise très régulièrement, qui fait des petits prix, qui est super intéressante. Alors je vous fais tout un speech, c'est pas un partenariat. Ils m'ont envoyé en fait la collection, je sais pas trop pourquoi honnêtement ils m'ont envoyé la collection, mais ça m'a hyper touchée parce que c'est une marque que j'utilise, que j'adore et je m'attendais pas à recevoir un jour des produits de beauté et franchement la collection est canon donc du coup je vais vous la montrer avec les emballages qu'ils m'ont envoyés également, bah ça fait beaucoup de produits franchement pour un seul visage mais je suis super contente de les avoir reçus donc je les remercie si jamais les équipes passent par ici, l'emballage que j'ai eu moi je suis pas sûre que ce soit l'emballage qui soit vendu, je pense que c'est un envoi presse mais voilà la taille du colis et euh, j'en ai reçu deux comme ça et en fait ce sont des cassettes vidéo donc estampillées Beauty Bay et à l'intérieur il y a les palettes du coup ce que je vais faire c'est que je vous montre comme ça, comment ça rend <rire> Et ensuite, euh, je me mettrai du coup euh, un peu plus près en voix off pour vous montrer directement bah, toutes les couleurs qui peuvent exister euh, ainsi que les tarifs euh, qui sont affichés juste au-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des palettes de fards à paupières. Euh, il y a des, des fards euh, qui sont en format crème pour les yeux. Il y a également des rouges à lèvres. Il y a un miroir, une trousse aussi. Et donc la collection s'articule autour de différents films des années, principalement 50 et 60. Donc on a Dembo, on a Alice au Pays des Merveilles principalement, on a Bambi et on a également le Livre de la Jungle. Et les palettes sont vraiment très belles. Alors c'est surtout des fards mat, mais il y a vraiment pas mal de choix. Et les prix sont vraiment très très raisonnables pour du maquillage de cette qualité. Donc encore une fois, la Pixie Army, je sais que c'est vraiment ma phrase, mais... Mais foncez si jamais vous êtes intéressé ça peut faire un chouette cadeau pour un fan Disney et c'est vraiment des produits de grande qualité. Pour les utiliser quasi quotidiennement pour moi ça vaut autant que du Too Faced ou quoi que ce soit. J'ai notamment offert une palette à la sœur de Tonton Pixie qui passera peut-être par là et elle m'en a dit que du bien également donc vraiment... Vous pouvez foncer les yeux fermés. Là, la Pixie Army, euh, je vais vous parler un petit peu de livres puisque j'en ai acheté quelques-uns pendant ma petite pause. Alors, il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir, mais ce sont des achats que je ne regrette pas. Pas du tout. Alors je vais commencer du coup par euh, les livres de mes vacances. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, j'ai eu la chance cet été de partir en vacances en Grèce. C'était un rêve de petite fille que je voulais réaliser depuis euh, toujours, c'est vraiment une destination qui m'a toujours attirée. Et en fait, à Athènes, il y avait un stand avec des journaux. Et il y avait euh, pas mal de Mickey, de Donald, etc. en langue grecque. Et ils étaient qu'à 1€. Euro. Du coup, bah, malgré le fait que je comprends pas du tout euh, la langue grecque, j'avais trop envie de m'en acheter un en souvenir. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont tout petits. C'est un journal de Mickey, un Mickey Mouse... Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Et la couverture est du coup sur euh, bah, la fin 2012, donc la fin du monde qui était prédite par les mayas, etc. Alors, je ne vous cache pas que, euh, ne comprenant pas le grec, les, les bandes dessinées m'ont moyennement intéressée. <rire> J'ai quand même essayé de décrypter l'histoire, mais franchement, je suis quand même très contente. Et je me dis, pourquoi pas continuer cette collection, euh, bah, peut-être si je retourne dans d'autres pays, avec des langues très éloignées euh, de la mienne, comme notamment, par exemple, le japonais. Je me dis que ça peut être sympa, ça m'a pas coûté très cher finalement et ça fait un chouette souvenir. J'enchaîne avec un deuxième achat qui cette fois ci n'a pas été fait en Grèce et n'était pas pour moi mais pour Tonton Pixie pour le coup alors il faut que je vous raconte l'histoire derrière ce livre parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc ce bouquin c'est euh, la forme olympique les manuels Disney. Donc c'est un bouquin que j'ai acheté sur Amazon et qui m'a coûté je crois 3 euros. En fait dans la même collection vous avez les Castors Junior et je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre déjà parce que Hercule fait partie du top 3 des films préférés de Tonton Pixie mais encore et surtout parce que en Grèce, à Athènes, euh, j'avais prévu une activité surprise pour découvrir les Jeux Olympiques. D'ailleurs, je vous avais montré ça en story, c'était très drôle. Et mon objectif, c'était de lui faire la surprise, de lui annoncer ça en lui donnant ce livre-là pour le préparer aux Jeux Olympiques. Donc c'est une collection de livres qui sont destinés aux enfants, qui sont franchement plutôt bien faites. Je reconnais que j'ai quand même une petite préférence pour euh, les Castors Junior que pour celui-ci, parce que je trouve qu'il manque un petit peu d'humour. Mais du coup c'est très sympa parce que ça vous apprend comment étaient les jeux à l'époque, comment se préparaient les athlètes. Il y a une grosse partie sur la nutrition et sur le sport du coup, mais c'est euh, très mignon. Et finalement pour 3€ je trouve que ça vaut la peine et je suis très très contente de le posséder. Alors ça c'est pas un livre que j'ai acheté pour le coup mais c'est un livre qu'on m'a envoyé également, donc c'est les éditions Inis qui me l'ont offert, qui s'appelle « Les recettes du monde dans les films d'animation ». J'avais louché dessus en story, et franchement je suis super touchée qu'ils me l'aient envoyé, euh, ça m'a fait trop plaisir de le recevoir. Donc euh, ce sont, bah, comme le titre l'indique, « Des recettes » issus des films d'animation, il y en a pour tous les goûts. Alors il y a du Naruto, il y a du Bob l'Éponge, il y a des Tortues Ninja, euh, il y a du Disney et du Pixar, notamment Vaiana par exemple, ou Ratatouille. Donc il y a du sucré du salé, c'est illustré vraiment très bien, les étapes sont assez simples. Moi je dois reconnaître que j'ai un coup de cœur sur la recette qui est issue de Kirikou. Il faut que j'achète les ingrédients pour le faire parce que ça me tente vraiment bien. Et il y en a pour tous les goûts. Alors il y a des choses qui sont très difficiles, genre la tarte aux pommes de Blanche-Neige... Je pense qu'on est à un niveau que je suis pas prête <rire> de réussir un jour, mais ça pourrait être drôle. Et il euh, y a des recettes qui sont aussi beaucoup plus simples. Et franchement... Je trouve que c'est un super cadeau à faire également pour Noël. Il coûte 17,95€, donc bon, c'est pas non plus un livre qui coûte hyper cher. Et autre chose que j'ai trouvé très très sympa dans ce livre, c'est qu'en bas, en fait, en fin de page, vous pouvez mettre vos propres notes quand vous testez les recettes. À chaque fois qu'il vous présente une recette, vous avez du coup une présentation du film d'animation, etc. Donc ça peut aussi permettre de découvrir quelques films. Et si jamais bah, ça vous fait craquer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que je trouve que c'est toujours sympa ce genre d'ouvrage. Et alors du coup, deux achats que j'ai fait moi en termes de livres. Alors, ce sont deux livres que j'ai pas encore lus. Le premier est en cours de lecture pour une future vidéo, normalement qui devrait sortir en 2022. Celui-ci, c'est The Making of Animal Kingdom, qui est un livre que j'ai eu à moins de 20 20€ et que je cherchais depuis très longtemps parce que... Les livres sur les parcs sont pas forcément faciles à trouver. Quand vous en trouvez, ça va être généralement plutôt des guides touristiques que vraiment des art-off. Là, du coup, on a un livre qui est dédié à la création d'Animal Kingdom. Kingdom ou Kingdom je sais jamais comment on le dit, de la création donc de l'idée, de la conception et qui parle également de la conception des attractions, des landes, des spectacles etc. Donc c'est un livre qui est en anglais mais que je vous recommande si jamais vous êtes intéressé par le sujet parce qu'honnêtement c'est assez fourni, il y a pas mal d'explications, d'interviews aussi euh, des Imagineurs qui ont réalisé ça et franchement euh, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Alors j'ai pas encore fini comme je le disais euh, parce que j'ai vraiment du mal en ce moment à être... Euh, Plonger dans les livres et encore plus quand ils sont en anglais. Mais je suis vraiment contente de pouvoir posséder un ouvrage sur cette thématique-là parce que bah malheureusement, il n'en existe pas des masses et je trouverais ça vraiment trop cool que ça existe pour tous les parcs, donc euh, peut-être un jour qui sait. Et alors le dernier livre, c'est un livre que je voulais depuis euh, Mathusalem. Euh, je crois que je l'ai payé un peu plus cher, j'ai dû le payer 40 euros il me semble, mais c'est un livre qui a une cote de dingue, donc si jamais vous le trouvez pour pas trop cher, foncez. C'est encore un livre en anglais mais c'est sur une période qui est quand même très intéressante à suivre si vous êtes fan bah, de l'univers Disney, etc. C'est euh, sur Disney durant la Seconde Guerre mondiale, donc tout l'effort de guerre qui a été réalisé. Alors cette thématique-là, c'est une thématique qui va être abordée vraiment dans beaucoup de livres euh, qui parlent de l'histoire de Disney, euh, que ce soit sur l'entreprise ou l'homme, du coup Walt. Mais je trouve ça assez chouette d'avoir un ouvrage qui est plus spécialisé et qui va parler vraiment des courts-métrages et des films en eux-mêmes. Je me souviens notamment que quand j'avais été au Walt Disney Museum donc qui se trouve en Californie, à San Francisco, et que j'avais été au musée du coup en 2017, il y avait toute une partie en fait sur ça et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et du coup bah j'ai hâte de me plonger dans le livre parce qu'à mon avis on va vraiment rentrer dans les détails. Il y a quand même pas mal d'images, d'iconographie du coup de l'époque. Et je pense que ça va être intéressant de voir du coup bah, comment est-ce que Disney a apporté sa patte à la seconde guerre mondiale, comment est-ce qu'ils ont participé à la propagande, à quel point le studio aussi a été affecté par cette période. Quand on lit euh, des livres sur le sujet, bon, on sait que du coup bah, forcément les, les films n'avaient plus le succès qu'ils avaient avant, notamment parce qu'en Europe on était en pleine guerre. Mais je pense qu'avoir un ouvrage plus spécifique sur le sujet, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations, donc je sais que c'est un ouvrage de référence. Si jamais vous le possédez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Ce que je vais faire, parce que je pense que ce ne sera pas hyper intéressant que je vous détaille toutes les couleurs que vous allez pouvoir voir vous-même en close-up, c'est que je vais mettre une petite musique toute mignonne et que je vais vous faire un unboxing complet. Avec à chaque fois, bien évidemment, le prix et le nom de la palette. Et comme ça, ce sera visuel, vous pourrez vous y repérer plus facilement. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc du coup, le dernier achat, euh, c'est un double achat. Et là, pour le coup, ça vient de Vinted. Parce que ça fait 7-8 ans que j'ai pour Graal d'acheter Tic et Tac dans cette collection-ci, que vous connaissez peut-être, puisque ce sont des casse-noisettes. Alors, ils ont été vendus pendant très longtemps à Disneyland Paris, et l'année dernière, je m'étais dit, décembre 2020, je me les achète, il me les faut. Parce que, bah, à chaque fois, j'étais freinée par le prix, je pense que je suis pas la seule, euh, je me disais, 90 euros pour un casse-noisette, tu multiplies ça par deux, ça fait mal, sachant que c'est... A mes yeux en tout cas pour moi c'est juste pour mettre sur la décoration automne et hiver, donc pas toute l'année en plus. Donc je voulais pas mettre ce prix là. Et du coup ce qui s'est passé c'est que en fait en 2021 quand j'ai voulu me dire que j'allais les acheter en même temps que la maison là-haut, je me suis rendu compte qu'ils étaient en rupture et que bah qu'ils ressortiraient plus. Du coup je me suis dit aïe aïe aïe mais je les achèterai à la revente. Ce qui s'est passé c'est que euh, je suis tombée sur plusieurs postes de collectionneurs qui expliquaient qu'en fait, tic et tac là, ils ont grimpé en, en flèche. Leur prix est monté jusqu'à 500-600 euros sur Ebay. J'ai été regardée et je me suis dit ah ouais non, ça va pas être possible. Je vais pas dépenser 5 fois le prix qui coûtait de base pour les obtenir. Et sur Vinted, du coup, je suis tombée sur une personne super sympa qui me les a vendues un peu plus cher du coup que ce qui valait. Je les ai eu pour 200 euros. Du coup, moralité de l'histoire, si jamais vous craquez vraiment sur un truc euh, à Disneyland Paris et que vous savez que c'est vraiment l'objet que c'est pas juste une phase et que dans un mois vous allez vous enlacer, franchement craquer parce qu'à la revente après ça coûte super cher. En plus de ça je les ai achetés à un collectionneur qui les aimait réellement, ça se sentait dans les échanges, c'était pas quelqu'un qui cherchait à se faire des mille et des cents avec Tic et Tac et du coup bah, je, je les ai à la maison, je suis trop contente de les avoir, ils sont magnifiques, alors je les ai pas encore utilisés en tant que casse-noix mais ça ne saurait tarder mais je les aime trop et je suis vraiment trop trop contente de les avoir. Il me reste encore un ou deux graals comme ça à posséder. Je pense notamment au vitrail de La Belle et la Bête euh, qui se trouvait à Walt Disney World la dernière fois que j'y suis allée et que j'ai pas acheté. Et que je recherche désespérément à un prix correct. Je croise les doigts pour que le jour où je retourne aux états unis il y soit. Je pense que c'est le dernier gros truc que j'ai vraiment envie de m'acheter. Mais franchement là, j'étais euh, obligée. Donc euh, voilà, c'était le gros craquage de cet été. Euh, c'était pas du tout prévu. Mais finalement, bah vaut mieux que je l'achète comme ça plutôt que je l'achète 500 euros dans deux ans <rire> Voilà ma Pixie Army pour cette longue longue longue vidéo, je vous avoue que j'ai plus de salive, <rire> euh, j'espère que celle-ci vous aura plu, c'est vraiment une vidéo comme à l'ancienne avec mes derniers achats, et n'oubliez pas d'aller sur le site d'Anna Luisa, le lien est en description, parce que ça vaut vraiment le coup et que ce serait bête de s'en priver juste avant les fêtes de fin d'année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage toujours à faire plus de contenu, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous la Pixie Army, je vous aime